La première étape La première étape Combien de fois je te répète que cette première étape est indispensable Yo les esprits gagnants, c'est Damien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois sur la chaîne, je te recommande fortement de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir toutes mes pépites sur l'investissement immobilier. J'ai aussi un cadeau pour toi, donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir la première étape indispensable pour investir dans l'immobilier. Tout simplement, cette première étape, ça va être de croire en toi. C'est une étape indispensable parce que croire en toi, il n'y a que toi qui peux le faire. Combien de personnes suivent des formations, lisent des livres, mais ne finissent pas les formations, lisent des livres, mais ne les finissent pas et à la fin disent mais c'est bidon, ce livre, je ne comprends rien. Ou c'est bidon, cette formation, je n'ai pas réussi. Mais ils ne sont pas passés à l'action. Pourquoi Ils sont persuadés par rapport à l'écosystème dans lequel ils sont bah de jamais y arriver. Et quand tu es persuadé de ne jamais y arriver, qu'est-ce qui se passe à la fin Bah, tu n'y arrives pas. Je me rappelle de mon moniteur de, de ski qui me disait, j'ai un peu le vertige, Damien, si tu regardes le fossé, tu vas aller dans le fossé. Donc, et c'est pareil quand on apprend à conduire, on nous dit de regarder loin. Là, j'ai un livre. La magie de voir grand, ce n'est pas pour rien, c'est avoir, prendre l'habitude de croire en soi. Si tu crois en toi, tu vas atteindre tes objectifs dans l'investissement immobilier et dans tout ce que tu vas entreprendre. Le souci, c'est tout simplement qu'en fait, on est entouré de personnes qui ont perdu cette naïveté et qui, plus, qui ne passent pas par cette première étape quand ils font les choses. Et en fait, tu vas faire les choses sans avoir croyance en toi. Donc, qu'est-ce que tu vas faire Copier faire la méthode 2 sans comprendre et vivre une vie copiée que tu n'auras pas compris et que tu vas subir. Donc, le plus important, une seule chose. Ensuite, tout le reste, c'est de la technique. Et je t'encourage à voir mes autres vidéos sur la chaîne YouTube où je t'explique te, tout pour investir dans l'immobilier. Mais il y a une chose, une étape importante, c'est croire en toi. Et c'est primordial, c'est cette étape-là qui est la plus importante. Tu vas être entouré de personnes de toute façon, qui ne vont pas croire en toi sur l'investissement immobilier. Tu vas être entouré de personnes qui ne vont pas vraiment croire en toi, des fois en disant si j'ai confiance, vas-y. La seule personne qui peut croire en soi, c'est toi, la seule personne qui peut passer à l'action pour toi. C'est toi, la seule personne qui peut, à la fin de cette vidéo, prendre des actions majeures à faire pour transformer la vie et faire vraiment des investissements immobiliers. C'est toi, mais à côté de ça, et malheureusement c'est le problème, la seule personne qui peut se trouver des faux prétextes, euh, se dire qu'il n'a pas le temps parce qu'il attend une prime, parce qu'il attend un travail, parce qu'il attend un enfant, parce que ceci, parce que cela, c'est toi aussi. Donc, essaye d'être seulement ton meilleur ami, crois en toi et c'est la meilleure étape pour ensuite passer à l'action. Ouais, petite vidéo, mindset que tu te remets quand, as, quand tu veux te booster avec grand plaisir. Mets-moi un gros like si tu aimes ce genre de vidéo. Pas technique mais où je te botte un peu les fesses parce que bah, c'est important des fois aussi d'être face à ces euh, euh, objectifs, face à ces doutes et d'être honnête envers soi-même. Si je te le dis, c'est avec toute l'humilité du monde parce que ça m'est arrivé à maintes reprises d'avoir euh, cette croyance, cette peur et en fait de trouver des, des faux prétextes pour ne pas faire les choses en fait en ayant peur d'assumer la réalité qui est que j'avais une croyance et que je ne croyais pas tout simplement en ma capacité à faire les choses, à surmonter euh, les euh, difficultés également. Si c'est ton cas, en tout cas, mets-moi dans les commentaires euh, comment tu, euh, tu vis cette partie-là et comment euh, tu, euh, tu, tu sens le déclic. Comment si tu penses que tu es proche de ce déclic pour passer cette première étape et faire des vrais investissements rentables, devenir un vrai investisseur immobilier. Mets-moi des gros likes, partage cette vidéo à tes amis investisseurs. Mais comme je te l'ai dit au début de la vidéo, donc je te propose un cadeau, une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. C'est une heure de vidéo que tu vas recevoir euh, en quatre parties. Donc n'hésite pas à m'envoyer un mail à Damien@esprit-gagnant. Quand on aura vu toutes les vidéos, si tu veux qu'on aille plus loin, en sorte, ça sera avec un. Hein grand plaisir. Et comme toujours, et encore plus avec cette vidéo, le respect du côté, du côté des consommateurs. Mais deviens un producteur, passe à l'action. Je te dis à très vite. Ciao, ciao